Bonjour à tous, Allez, aujourd'hui on va parler de l'épreuve des temples de Emperor S4 qui est disponible en France grâce à Légion Distribution que je remercie au passage. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager et puis euh, bah, également à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous retrouverez un lien chez Philibert pour pouvoir vous procurer ce jeu en description sous la vidéo. C'est parti Bon allez, je vous l'ai dit, hein, euh, le jeu est très beau, moi je trouve ça euh, vraiment chouette, euh, cette disposition de plateau avec un cercle et avec euh, des espèces de pétales en fait euh, autour euh, de ce cercle central. Je trouve ça très classe, ça fait un peu un effet fleur et puis avec euh, tous les petits euh, diamants qui sont là et les, et les cubes de sort qui sont ici. Voilà, franchement, visuellement, c'est très quali. Et en plus de ça, euh, ce que je tenais à dire, c'est que ça, c'est pas des cartes, c'est des plaquettes. C'est-à-dire que c'est un petit peu épais, vous voyez. Et euh, voilà, c'est presque solide. Et euh, franchement, le, le matériel est de toute beauté. Là aussi, hein, ça, c'est pas des cartes, c'est des espèces de petites plaquettes. Enfin voilà, franchement, un, un gros big up euh, à peu pour, S4 pour ce jeu que je trouve euh, d'une qualité exceptionnelle. Vu le prix... Euh, et euh, vu, euh, vu quand même qu'on est sur un jeu euh, classique, hein, un petit jeu de plateau euh, sympa, mais vous allez voir, il hein, y a vraiment moyen de se faire, euh, une fois de plus, euh, mal à la tête. Euh, je trouve qu'on est sur du matériel qui est de très très bonne facture. Et euh, quand j'avais vu le jeu sortir, j'étais très hypé et je remercie Légion Distribution de, de m'avoir choisi pour, euh, pour vous le présenter. Allez, je vous présente maintenant rapidement euh, ce qu'on va retrouver euh, sur, ce, euh, sur ce plateau. Donc euh, au centre là, hein, euh, ce cercle du milieu en fait c'est le plateau des épreuves, euh, donc on verra, euh, vous avez chacun un jeton euh, rond euh, qui part euh, au début de chaque section, hein, il y a quatre sections, et puis vous allez progresser comme ça sur ces sections d'épreuves euh, à une phase bien définie hein, qui est la phase, la phase des épreuves, vous allez pouvoir ainsi capitaliser à la fois des points et en fait des cubes de magie qui vont vous permettre de développer d'autres choses sur votre carte. On y reviendra. Donc au centre, le plateau des épreuves. Autour, on a donc les tuiles de temple. Alors les tuiles de temple elles sont très importantes parce que c'est elles qui vont euh, vous permettre de capitaliser euh, du matériel. Hein, elles vont vous donner en fait euh, des diamants, vous allez voir, vous allez pouvoir payer des actions et pouvoir donc vous déplacer sur ce plateau d'épreuve. Elles vont également vous distribuer notamment ce jeton là qui est un jeton d'action, hein, parce qu'à chaque fois que vous voudrez faire une action, il faudra euh, pouvoir la payer. Voilà, sur, sur ce plateau-là et sur ces tuiles, vous allez pouvoir capitaliser des valeurs et elles, ont, elles sont recto verso, soit il y a le jour, soit il y a la nuit. Et bien entendu, en fonction du jour et de la nuit, eh ben, elles ne vous donnent pas euh, l'accès aux mêmes choses. En 3, euh, on va voir euh, ici au milieu les cubes de sort. Donc en fait, ces petits cubes ils sont très importants parce que c'est une des composantes euh, de victoire. Vous allez euh, gagner en fonction euh, du maximum de points que vous, allez, euh, que vous allez enquicher, mais en même temps, ces cubes sort, vous allez les capitaliser et vous aurez la possibilité de les poser sur votre fiche de jeu. Une carte très importante, c'est la carte jour-nuit. Alors euh, là aussi, on va le voir pendant euh, une première phase de jeu. En fait, cette carte, elle va se déplacer euh, autour, euh, autour du plateau. Et euh, ben de d'un côté, ce sera le jour. Et de l'autre côté, ce sera la nuit. Donc en fait, euh, sur la phase nuit, les cartes seront retournées. Un certain nombre de cartes sera retourné Et euh, dans la phase jour, eh bien, les cartes resteront. Euh, euh, sur, la partie, euh, sur la partie jour. On va voir également dans le premier round, euh, en l'occurrence, on verra dans le deuxième, que cette carte, elle va se déplacer, elle va tourner, comme ça, autour du plateau. Et c'est ça qui va euh, moduler, en fait, euh, les possibilités euh, du jeu. Et puis ensuite, on verra que là, on a euh, donc euh, la tuile, euh, les tuiles de round. Euh, donc, euh, on va les retourner. Ça va compter les rounds. Ça va également nous donner un chiffre qui va nous permettre de savoir... Ben, de combien se déplace la carte de jour et de nuit. Les valeurs qui sont ici, je ne vais pas les aborder, c'est pour jouer en mode 2 en mode joueurs. Là, on est sur une configuration de mode 3 joueurs, mais je ne veux pas trop vous embrouiller. À partir du moment où vous avez retourné toutes les tuiles, c'est la dernière condition de fin de partie. Dès que vous aurez retourné l'intégralité de ces tuiles et donc de ces rounds, la partie prendra fin et il faudra comptabiliser les points que vous avez acquis. On va voir euh, également que euh, on a, chaque joueur va avoir en fait un, un grimoire, euh, que ce grimoire euh, il est différent euh, pour chaque joueur, puisque vous avez un apport euh, initial ici euh, en jeu, et que euh, cet apport est différent en fait en fonction du grimoire que vous allez, euh, que vous allez utiliser. Donc, ça aussi, c'est connu chez, chez Emperor S4, hein, cette façon de faire qui est que chaque joueur va démarrer la partie avec un petit avantage qui ne sera pas le même que son voisin. On l'avait déjà vu dans le monde des sables. Sur ce grimoire, on va voir également l'emplacement ici des sorts. Donc, ces sorts, vous allez les débloquer en capitalisant en fait des petits carrés. Euh, des petits cubes en fait euh, de magie, puis vous allez venir les poser. À partir du moment où vous l'avez déposé, vous allez euh, libérer la capacité euh, du sort qui est euh, qui est décrite, qui y est associée. Attention, euh, lorsque vous posez euh, les euh, cubes comme ça euh, de couleur, vous ne pouvez pas superposer euh, deux bleus au même endroit en fait sur toute la ligne. C'est-à-dire que là, je suis obligé de mettre un bleu ici. J'aurais pas le droit d'en mettre un là. Je serais obligé en fait de le mettre ici. Et puis ben, ce dernier, je serais obligé de le mettre ici. Je ne peux pas le mettre là. Voilà. Donc ça c'est une des conditions qui est qu'on n'a pas le droit d'aligner en fait les couleurs. ça, ça euh, pousse un petit peu plus la difficulté du jeu et c'est plutôt intéressant. Ici sur le bas de la planche, on va retrouver le compteur de mana hein, que je vais personnaliser par le dernier pion. De ma couleur, je vais pouvoir en fait me déplacer, capitaliser du mana au cours de la partie, et puis ensuite faire certaines actions. Et en fonction des actions que je vais faire, ben, je vais payer euh, du mana. On, on y reviendra, et ça me permettra en fait de faire, de débloquer de nouvelles capacités, et puis de pouvoir faire de nouvelles actions, notamment sur le plateau des épreuves. Alors on commence la partie par la première phase. Au niveau des phases, vous aurez la phase des temples, ensuite la phase des ressources, puis ensuite la phase des épreuves. Et dans la phase des épreuves, vous verrez qu'il y a deux niveaux différents à, à, à pouvoir faire. On peut se reposer et puis, et puis on peut faire des épreuves. Alors la phase, la phase des temples. Donc on va euh, déjà définir euh, la section jour et nuit, et ça c'est très important. Alors attention, dans le premier tour, il euh, y a une chose qu'on ne fait pas, vous allez voir, et qu'on fait dans le deuxième. Donc le premier round, ce que je fais, c'est que je vais retourner en fait euh, cette première euh, tuile qui est ici, et je vais lire la valeur qui est là, qui est de 3. Cette valeur de 3 fait que je vais euh, déplacer ma carte jour-nuit euh, de 3 tuiles dans le sens horaire des aiguilles du monde. Donc 1, 2 et 3. Et je vais venir me poser ici et donc ce que je vais faire pour ce premier tour c'est que je vais retourner dans le sens nuit les trois cartes qui sont euh, qui sont derrière ce qui va se passer et je le dis tout de suite mais je n'y reviendrai pas c'est que au deuxième round je vais également retourner donc la, la deuxième tuile je vais compter 4 cette fois ci je vais me déplacer de 1 2 3 ça va m'amener ici. Je vais retourner côté nuit les quatre euh, cartes qui sont là et je vais remettre les cartes qui sont là côté jour. En fait, les trois cartes qui sont là, elles vont rebasculer côté jour. On y reviendra peut-être si on atteint le deuxième route, mais sachez que c'est une chose ben, forcément qu'on ne fait pas au premier round, puisqu'il n'y a rien à rebasculer euh, côté jour au premier round. Donc, ça, c'est la première action. Première action, on euh, retourne le premier euh, round, on était ici à 3. On déplace la ligne jour-nuit, l'horizon, hein, euh, jour-nuit euh, 2-3, et on retourne les trois cases du jour à la nuit. Ensuite, chaque joueur va venir poser son euh, archimage sur, euh, sur une des tuiles pour euh, la revendiquer. Donc, par exemple, le joueur bleu, on va dire, il va venir, poser, voilà, il va venir se, poser, euh, se poser sur cette tuile-là. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre... Bah, c'est les autres joueurs qui vont venir poser euh, leur mi Alors attention, alors c'est pas un mi-pole, c'est un archimage, il faut que je fasse attention. Alors attention, il y a des règles, c'est que euh, vous ne pouvez pas euh, vous mettre sur la tuile jour-nuit, hein, qui est juste ici. Euh, un temple ne peut accueillir bah, qu'un seul archimage, c'est-à-dire que je ne peux pas revenir ici. Et puis surtout, euh, l'archimage ne peut pas être entouré euh, par d'autres archimages ou la tuile jour-nuit. Hein. Euh, C'est-à-dire que si je mets en fait euh, un archimage ici, ben, je n'aurai pas le droit d'en mettre un ici. Parce que sinon, cet archimage-là, il sera entouré à la fois par le jour et par la nuit. Et puis, ben, si j'en ai un ici, j'ai pas le droit de venir en poser un ici. Parce que sinon, le bleu, il serait, euh, il serait encerclé. Donc ça, c'est la seule règle. Enfin, euh, c'est les seules conditions de dépose euh, des, euh, des archimages. Donc, on a mis le bleu ici. On va mettre le rouge ici. Et puis, on va dire tiens euh, qu'on met, euh, qu met le jaune. Euh, dans la nuit pour vous montrer euh, ce qui se passe. Alors ensuite ce qui va se passer c'est la phase de ressources. Donc la phase de ressources c'est la phase où vous allez revendiquer euh, les ressources que vous avez acquises. On va commencer par le premier joueur qui était le bleu. Donc la carte sur laquelle il se trouve, la tuile, il faut que j'arrête de dire carte, la tuile sur laquelle il se trouve eh bien, il va récupérer ce qui est inscrit en bas, et puis est également ce qui est inscrit euh, ici au-dessus. Donc là, on voit que je vais récupérer euh, deux jaunes et un bleu. Donc je vais prendre comme ça, hop, deux jaunes, et je vais prendre un cristal bleu. Donc ça, c'est déjà acquis. Ensuite, on va aller jusqu'au prochain archimage ici et jusqu'au prochain archimage ici. Et là, cette fois-ci, on va récupérer uniquement les ressources de bas de carte. C'est-à-dire que ici, je vais récupérer un rouge, un jaune. Un rouge ici un jaune et ici un jeton d'action dont on verra qu'il est très important côté archimage jaune on va récupérer un premier euh, première ressource violette d'accord ensuite on va récupérer une deuxième source violette qui vient de la valeur qui est au dessus on va gagner deux points de mana donc du coup euh, là en fait sur la carte ici de mon joueur jaune, je vais me déplacer la valeur jusqu'à 2 points de mana. On verra que c'est important parce que ça va me permettre de payer des actions. Et puis ensuite, bah, je vais récupérer ce qu'il y a sur la base. Donc ici, 2 points de mana de plus, donc ça m'en fera 4. Ici, on va récupérer encore 2 points de mana de plus, ça va m'en faire 6. On voit euh, la présence du jeton premier joueur, donc en gros le jaune deviendra le premier joueur car c'est lui qui va récupérer en fait les données qui sont ici. Il va récupérer une action et il va récupérer un cristal jaune. Donc on le voit hein, ici, hein, euh, euh, sur euh, cet archimage-là, c'est beaucoup moins conséquent au niveau euh, de la récupération que euh, ça ne l'était pour, euh, pour l'archimage jaune. D'ailleurs, euh, vous pouvez avoir euh, une compensation, car si vous collectez seulement euh, les ressources de deux tuiles, en l'occurrence c'est pas le cas, il a récupéré une, deux, trois et quatre, euh, si j'avais récupéré euh, que les ressources de deux tuiles, et euh, eh ben j'aurais gagné 4 points de mana en plus Et si vous collectez seulement les ressources de 3 tuiles Et eh bien là vous gagnez 2 points de mana en plus Alors attention, hein, la tuile jour-nuit ne compte pas Donc ici pour l'archimage jaune on a 1, 2, 3 et 4 Pour le bleu on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et pour le rouge on sera à 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc là aussi on sera à égalité donc ensuite, c'est au joueur rouge de faire sa phase de ressources. Donc là, il va gagner cette fois-ci un bleu, il va gagner une action, il va gagner également un cristal rouge. Puis ensuite, pour chaque carte, il ne gagnera que ce qui est à la base. Donc ici, un rouge, encore un rouge, un jaune, un rouge ici, et ici, une action. Alors, Normalement, en fait, hein, euh, moi je le, fais, je le fais ici pour euh, une meilleure lecture du jeu. Ces ressources-là, vous devez euh, les mettre à côté euh, de votre plateau, parce que vous allez voir que vous allez en fait euh, vous en servir euh, dans, la, dans la partie. Allez, on passe à la seconde phase, qui est euh, en fait euh, la phase des épreuves. Donc en commençant toujours par le premier joueur, puis encore dans le sens horaire, chaque joueur à tour de rôle peut dépenser un jeton action. Donc les jetons action, c'est ce qu'il y a ici, là. Hein Donc chaque joueur peut dépenser un jeton action pour commencer une épreuve. Ou alors, on peut se reposer. Et lorsque un joueur se repose, il ne peut plus agir à cette phase. Euh, Celle-ci sous-poursuit en sautant ce joueur. Et cette phase se termine en fait, quand tous les joueurs ont décidé de se reposer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la phase d'action du joueur bleu. Parce qu'elle est intéressante, hein, il a à la fois des actions et, euh, et pas, mal de, pas mal de cristaux. Et donc, euh, je vais dépenser un pion euh, d'action pour pouvoir en fait déplacer un de mes jetons sur le plateau d'épreuve. Donc, je vais payer cette action ici. Et à partir de là, je vais euh, choisir sur quel plateau d'épreuve je décide de jouer. Donc, vous voyez que sur chaque plateau d'épreuve, hein, on a tous les pions qui sont à zéro, hein, à, la, à, la première, à la première case. Qui est ici et donc en fonction de ce que j'ai capitalisé en cristaux il faut que je vois où est-ce que c'est intéressant euh, de me déplacer donc par exemple si je décidais de me déplacer sur les épreuves jaunes ici il suffirait que je paye un cristal euh, jaune donc juste un comme ça pour euh, venir me déplacer d'autant puis je paye une nouvelle action et à partir de là je dis ben je vais payer mon bleu pour venir déplacer mon joueur bleu Ici, mon pion bleu ici. Et puis ensuite, les autres joueurs jouent ou peut-être que l'un d'entre eux commence à se reposer. J'ai encore des actions, je les paye. Et puis à ce moment-là, ben, je dis je vais payer un cristal rouge et je vais me déplacer ici. Et puis enfin, euh, ben, peut-être une dernière, une dernière action euh, pour me déplacer. Mais on voit que les prochains déplacements nécessitent des cristaux violets et que pour l'instant, eh je n'en ai pas. Alors, je n'ai pas euh, de cristaux violets et on voit que euh, ça m'handicape mandi beaucoup. Euh, comment on pourrait euh, résoudre cette chose Eh bien, ici, là, sur le coin, on va retrouver ce que l'on appelle des euh, actions additionnelles dites de conversion. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir utiliser les manas que j'aurais totalisé ici... Autant de fois que je veux et quand je veux pour pouvoir payer ici des actions de conversion. Admettons que dans la partie euh, j'ai capitalisé 5 points euh, de mana, et eh bien je vais pouvoir dire que j'en paye deux pour me payer une action supplémentaire. Par exemple. Et là du coup, bah, je vais gagner un pion de jetons supplémentaire qui va me permettre de me déplacer. Ce que, que l'on aurait pu dire, c'est qu'on va payer. 4 points de mana pour changer n'importe quelle couleur, ça c'est intéressant, en violet. C'est-à-dire que du coup je fais 1, 2, 3, 4, et lorsque j'ai payé mes 4, eh bien, je pourrais tout à fait dire que je vais changer ce jaune, que j'ai beaucoup, en un cristal violet. Et en le faisant, je m'ouvrirai la possibilité, lors d'une prochaine action, de venir jouer ici ou ici. Alors bien entendu, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est déjà de se déplacer hein, sur, cette, sur ce cercle, puisque vous voyez ici qu'il y a un ensemble de chiffres, et que ce sont les valeurs en points qui seront capitalisées à la fin de la partie. Donc plus vous jouez... Plus en fait votre jeton va se déplacer, elle va vous rapporter des points. Ici, si la partie devait se terminer, je ne marquerai qu'un seul point puisque j'ai un moins 1 ici, un moins 2 ici et un 4 ici. Je n'aurai donc qu'un seul point. Donc il faut faire très attention car il ne s'agit pas de se déplacer uniquement que sur... Une seule épreuve il faut bien veiller à se déplacer sur les trois épreuves pour ne pas s'handicaper avec des euh, moins 1 ou euh, des moins 2 qui seraient euh, si j'avais abandonné euh, euh, une des sections la rouge euh, ou, ou la bleue à chaque fois que je me déplace euh, lorsque je m'arrête sur une section sur laquelle il y a un cube et eh bien je vais récupérer ce fameux euh, cube euh, de, de magie ce cube de magie je vous l'ai dit au début de la présentation, je vais pouvoir venir le déposer ici euh, sur, euh, sur mon plateau. Alors je le pose ici, c'est pas parce que là il y a du jaune que c'est du jaune, hein. je pourrais poser euh, le, le jaune ici. Et lorsque je le dépose comme ça, je débloque en fait euh, des pouvoirs magiques qui vont m'aider pendant la partie. Donc au niveau des sorts que je vais pouvoir débloquer de la sorte, il y a plusieurs styles, il y a les sorts de gain de ressources qui ne sont utilisables que pendant la phase 3, ce sont ceux qui sont ici en fait, et en fait c'est une fois par round, je vais pouvoir utiliser un des sorts sur lequel j'aurais posé en fait un de ces cubes de magie, donc par exemple ici euh, si, euh, si je collecte un jeton euh, d'action eh je vais gagner 2 euh, de mana euh, en plus que je vais déplacer de 2 euh, mon mana qui est ici ici si je collecte un cristal euh, bleu eh bien, euh, je vais gagner un bleu en plus si je capitalise un jaune je vais gagne un jaune de plus un rouge un rouge de plus. vous avez ensuite euh, l'essor euh, dit de conversion. Donc les sorts de conversion, là aussi, hein, euh, je les fais euh, une fois euh, par round. Et euh, par exemple, ici, euh, le sort de conversion, alors ce qui va se passer, c'est que, vous voyez ici, il y a un mana, c'est-à-dire qu'au moment où je pose mon cristal de fils, je gagne tout de suite un mana. Puis ensuite, je débloque le sort qui est là, et le sort qui est là, c'est transformer un cristal qui n'est pas violet, en un cristal violet. Donc ça, c'est pareil, ce sont des sorts de conversion, et euh, je peux euh, les faire une fois par round. On a les sorts de collecte, les sorts de conversion. Ensuite, on aura les bonus de fin de partie. Donc en fait, à chaque fois que je vais poser ici un de mes cubes que j'aurais récupéré sur la piste, et hein, eh bien je vais débloquer les points qui sont ici. sur Là, ça va me faire gagner trois points. Là un point, là un point et là deux points. Donc ça, c'est absolument à vérifier à ajouter à la fin de la partie au moment où on totalise. Et puis, sinon, eh ben, j'ai quand même deux trois euh, petits effets. Hein. Si je me mets euh, ici, notamment, eh bien, à chaque fois que je vais récupérer mon archimage, puisque à la fin du premier round, chacun récupère son archimage, je gagnerai, je capitaliserai un point de mana. Ici, on voit qu'on a euh, deux cases. En fait, ce qui se passe, c'est que à la fin du round, lorsqu'on a fini de jouer et qu'on a consommé toutes ces actions, les cristaux que l'on n'a pas... Euh, utiliser, on est obligé euh, de les rendre alors il vous rapporte il vous rapporte des points de mana en les rendant mais vous les perdez ce qui se passe c'est que avec euh, ces deux cases là vous avez la possibilité de les capitaliser c'est à dire que moi je vais dire bah moi j'aime bien le rouge et puis surtout j'aime bien le violet donc je vais garder le rouge et le violet seulement pour ce faire il faut absolument que ici j'ai posé un cristal cubique. Hein. Chaque euh, élément qui est ici ne peut se faire que si un cristal a été, euh, a été posé. Et puis enfin, il y a euh, les derniers sorts qui sont euh, les sorts euh, de ressources, qui sont eux immédiats. Et c'est une seule fois par partie. Attention, c'est euh, la dernière ligne qui est là. Euh, je vais gagner un cristal violet, bleu, euh, jaune ou rouge et deux points euh, de mana à chaque fois. Voilà, à la fin de ce premier round, lorsque tous les joueurs auront payé toutes leurs actions et qu'ils ne pourront plus, grâce à leur mana, s'en racheter d'autres, eh bien, il sera temps de rendre, en fait, les cristaux. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque cristaux que vous rendez va vous rapporter un point de mana pour le tour suivant, donc ça c'est plutôt intéressant, puisque au premier round on est un peu démuni avec, avec les manas, sauf si sur votre carte de jeu, vous avez des manas de facto qui vous soient, soient donné. comme c'est le cas par exemple ici, hein, le joueur qui est ici en fait, il peut commencer avec une action supplémentaire et 6 de mana immédiatement, il peut commencer la partie comme ça, donc ça c'est plutôt, plutôt à l'aise. Donc à la fin de la partie on rend euh, tous nos cristaux. On récupère euh, nos archimages. Hein, chaque joueur récupère nos archimages. On prend bien acte que euh, le joueur numéro 1, cette fois-ci, sera le jaune. Et on va euh, retourner la seconde tuile qui va déclencher le second. On voit qu'ici, il y a une valeur de 4. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le journée va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Jusqu'ici. Et donc, les cartes en question vont être retournées côté nuit. Et les cartes qui étaient côté nuit au round d'avant vont repasser côté jour. Et ainsi de suite, on recommence un deuxième tour. Cette fois-ci, c'est le joueur jaune qui aura la possibilité de venir poser en fait... Euh, son archimage sur, euh, sur une case et puis les autres joueurs pourront ensuite venir déposer les leurs alors il faut la jouer euh, stratégique hein, il faut pas laisser trop d'espace hein, c'est à dire qu'il ne s'agit pas que je vienne poser en fait celui-ci trop loin parce que sinon lui il va vraiment euh, pouvoir capitaliser beaucoup de choses ça c'est euh, si vous jouez à 3 il ben, y a presque des euh, voilà des des, des, des, des des aides à se faire si je viens me poser ici Bien entendu, rappelez-vous que le rouge n'aura pas le droit de venir se poser là. Mais par contre, s'il vient se poser là, ce qu'il a tout à fait le droit euh, de faire, et eh bien là, on se retrouve avec un, un archimage jaune qui est presque bloqué puisqu'il va pouvoir revendiquer cette carte-là et uniquement euh, que celle-ci. Donc, on est d'accord. Étant donné qu'il va jouer euh, que deux cartes, il va gagner un peu de mana. Mais au niveau des ressources, bah, il va être un peu coincé. Donc, vous avez quand même la possibilité, comme ça de vous mettre tacitement euh, d'accord pour essayer de calmer un petit peu euh, le jeu et les ardeurs euh, d'un joueur qui serait, euh, qui serait en train de, de, de gagner un petit peu trop la partie. Bon, restez, restez dans l'équilibre. Ce que euh, je n'ai pas dit, c'est que dans le déplacement ici euh, des, euh, des jetons au niveau des épreuves, euh, si en fait euh, un jeton passe par-dessus un autre, enfin si j'arrive ici, et que je peux payer pour, pour aller sur la case euh, jaune et bleue, je vais en fait passer par-dessus celui-ci, hein, donc euh, tant que lui il occupe cette case, je ne peux pas l'occuper, on n'a pas le droit d'être de, de, de, dessus. Et quand je passe par-dessus en fait euh, une couleur, la couleur en question, en l'occurrence l'archimage euh, jaune, euh, bleu, excusez-moi, en l'occurrence l'archimage bleu, va euh, récupérer euh, une ressource de mana. Voilà, je vous rappelle que les conditions de fin de partie, euh, c'est qu'il n'y ait plus de cube violet euh, euh, là au milieu. Ou que en fait, la dernière case ici euh, de deux compteurs euh, d'épreuve soit occupée. Donc en l'occurrence là, il y a une dernière case euh, du bleu qui est occupée. Il faudrait qu'il y en ait une deuxième qui soit occupée pour que on, euh, on arrête le jeu. Et enfin, une autre condition de fin de partie, c'est euh, qu'il n'y ait plus de tuiles euh, de ronde ici. C'est alors le moment bah, de compter euh, le score euh, final, euh, donc on va aller sur le compteur euh, d'épreuves et on va euh, gagner ou perdre les points qui correspondent à euh, ce que l'on occupe au niveau euh, des euh, trois cases. Alors gagner ou perdre, hein, c'est parce que je vous rappelle, hein, j'ai dit qu'il pouvait y avoir des valeurs euh, négatives. Donc par exemple ici le bleu il est à 11 points, il va gagner un point supplémentaire ici, donc ça va lui faire 12 points. Plus les 14 points euh, qui sont là, ça va lui faire 26 points en tout. Donc ça, c'est ce que lui rapporte euh, le plateau d'épreuve. On remarquera que côté rouge, euh, ici, on est à 6 points. 6 plus 2, euh, donc 7, 8. Mais là, on a un moins 2. On n'a pas prêté attention à déplacer ici. Donc on va se retrouver qu'avec 6 points. De victoire alors que le jaune lui a fait un peu plus gaffe il a 6 points ici 4 ici c'est à dire 10 et puis 5 ici c'est à dire 15 donc en l'occurrence dans l'ordre les bleus seraient premiers ensuite les jaunes seraient en seconde position et les rouges seraient en troisième position attention il faut également bien se référer à votre plateau puisque je vous rappelle que la ligne qui est ici pour chaque cube que vous aurez posé ici, vous allez récupérer les points de victoire qui y sont associés. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de euh, l'épreuve des temples très rapidement pour conclure Moi, j'aime beaucoup ces jeux en fait qui sont éminemment stratégiques. Hein. Ce jeu-là est euh, dans un level de stratégie assez élevé, bien plus en fait que le monde des sables que j'avais présenté euh, précédemment. On est sur un jeu qui est très quali avec du matériel de qualité. Vous avez vu les tuiles, hein, elles sont épaisses, c'est pas de simples cartes. Le plateau, c'est un vrai plateau. Euh, les tuiles de, de rende aussi, hein, elles sont. l'impression de jouer avec une espèce de jeu à l'ancienne, comme si il euh, y avait des éléments en bois en fait euh, dedans. Donc, euh, je trouve ça super top. Moi, ce que j'apprécie en fait dans ces jeux, c'est le côté stratégique et puis surtout le côté, il euh, y a plein de choses à faire, plein de choses à prendre en compte. D'ailleurs, faites attention, de, de à première vue, ça paraît simple, euh, ça l'est pas, hein, ça monte en level, plus vous allez appréhender les règles et leur complexité, plus vous allez comprendre en fait toute l'étendue du jeu et toutes les possibilités, rien que dans le fait de poser votre mage au début, on le pose un peu n'importe comment, puis après, quand la partie évolue, on se dit « Ah ouais mais il faut plus que je le pose là, parce que je vais avoir besoin de telle ressource pour pouvoir évoluer dans le tableau d'épreuve. » Ou alors, il faut plus que je le pose là, parce que je suis le deuxième joueur et j'ai tout intérêt à bloquer un joueur qui est en train de partir loin devant et de lui empêcher d'aller d'aller grappiller telle carte et donc telle ressource pour faire telle chose. Donc vous voyez, en fait, il y a plusieurs couches, plusieurs niveaux en fait d'appréhension de ce jeu. Et plus vous allez y jouer, plus vous allez le comprendre moins vous aurez le nez dans, dans, le, dans les règles. Au début, on, on fait de trois heures, on oublie des étapes euh, assez simplement et il euh, ne faut pas hésiter à aller dans le livre de règles à piocher les règles, à piocher les infos, puis au bout de deux trois parties, après ça y est, c'est parti. Hein, ça ça, ça coule tout seul. Le jeu est beau, le jeu est intéressant, le jeu est stratégique, je disais donc. Et donc, euh, ben cette stratégie, c'est très important, parce que ça vous permet de travailler un peu la plasticité de votre cerveau. Et puis après, quand vous allez jouer euh, sur des jeux encore plus complexes, tels que Warhammer 40K ou Star Wars Legion, et le, caractère, le, le côté extrêmement stratégique de tout ça, votre cerveau il sera exercé, en fait, à travailler les phases. Alors c'est pas le but final de jeu, hein. le jeu il est fait pour s'amuser et en lui il se vaut, mais je voudrais faire juste un pont entre en fait ces jeux de stratégie et, et les jeux de figurines que ma communauté euh, euh, préfère dans un sens. Je voudrais juste vous faire comprendre que ça, ça s'installe facilement, rapidement, que ça réunit toute la famille autour de la table, parce que ça se peut jouer à partir de 8 ans. Il n'y a rien besoin de savoir lire euh, ni euh, ni, euh, ni appréhender. Hein. À partir de 8 ans, on peut jouer à ce genre de jeu. Et donc, bah, c'est un pied à l'étrier au jeu de, de figurines, et puis surtout au jeu des stratégies et à la complexité euh, pour appréhender des systèmes un petit peu plus chauds au niveau des difficultés de règles. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, même si dans l'épreuve des temples, il n'y en a pas, parce que malgré tout, il n'y aura que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao.